Donc, je m'appelle Fatima Masso, je suis conseillère régionale des Hauts-de-France. Je suis une retraitée du Crédit Agricole où j'étais cadre. Et donc bah, depuis, c'est mon deuxième mandat euh, au Conseil Régional des Hauts-de-France. Et là, je suis vice-présidente à la Commission Affaires Sociales et Familiales. Et euh, je peux dire aussi que je suis présidente du Mme de l'Oise. Euh, je suis arrivée en France euh, il y a 46 ans. C'est un, un long, long périple, si je puis dire. Je viens, je suis d'origine marocaine. Euh, oui, je me suis mariée en 79 et j'ai deux beaux-enfants, une fille et un garçon. Euh, je suis adhérente à l'UDF d'abord et au Modem depuis 37 ans. Comment je suis arrivée à la politique ben, c'était, je puis dire un hasard, euh, mon mon mari qui était déjà euh, à l'UDF hein, à l'époque pour dire, hein, c'est pas simplement le MoDem à l'UDF, qu'il euh, il manquait une femme pour le conseil régional pour la parité. Et puis euh, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit pourquoi pas? J'ai trouvé dans l'UDF euh, une famille, une très grande famille, humaniste, une famille qui écoute, une famille en même temps qui protège et euh, une famille qui euh, qui euh, valorise en même temps, euh, parce que je me suis sentie senti vraiment bien, et je me suis dit, mais c'est ça, le but recherché, c'est cette famille-là, et donc bah, depuis, je ne l'ai pas quittée, donc euh, de l'UDF au modem, jusqu'à maintenant, et euh, je ne suis pas prête de de, de les quitter. Comme je l'ai dit, le modem représente pour moi une vraie famille, une famille humaniste, une famille qui prend on compte l'humain d'abord, et ça, c'est vraiment très très important. Et je pense qu'il y a comme ODEM qu'on trouve cette sensibilité.